7, 14, 7, 7, 7, 7 voyons. Ah numéro 7, 7 j'aime bien. Ah ça c'est ça, ça j'aime bien ça. Qu'est-ce que tu fais Pimousse bah, C'est les fêtes de Noël. Mmh. On est le 23 mars. Hein. C'était il y a 3 mois Noël. Non, mais là je magie Noël, on prolonge et tout ça. Ah ouais. Ah ouais Moi j'aime bien. Ah ouais. <rires> Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions On sait, il y a eu les fêtes là récemment J'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes Que vous avez bien mangé Bien hein, mangé surtout <rire> sûr, euh, Surtout plus les enfants. <rire> oh là il est là <rire> <rire> pas tapé de bon à Noël bon, ça, là, Moi c'est rose beef, pomme de terre sautée Avec sauce à balles, champignons à la crème De la bûche de Noël, on y va, des Ferrero. Et nous on fait de la muscu pour ça hein, Juste pour bon, manger juste ce type de repas <rire> Ok, on a tous abusé, nous les premiers Vous ah oui. aussi j'en suis sûr Et on va faire une vidéo pour savoir comment on peut euh, faire après tous ces excès. Donc voilà, une fois que les fêtes sont passées, on connaît, on a fait un bordel, on a bu de l'alcool à fond la caisse, champagne, machin, ça, ça, ça c'est lui, c'est pas non, moi. Non, non, <rire> on a mangé bah, forcément des chocolats, on a mangé. Ben, roast beef, machin, des sauces. Ouais, c'est encore que... la viande, on est content, ouais, mais... tu Moi, c'est le seul aliment. Ah, où... les pommes de terre sautées déjà, dans le. Ouais, non, c'est comme... trop, mais c'est pour te dire que ah, c'est le seul vais, aliment moi, où je me dis, vas-y, la sarbe, c'est va faire 400 fois, grammes, 500, je... c'est pas grave, je parie. Un bœuf, ce que vous voulez, je vais le taper. <rire> ah, je pareil là-dessus, mais après, tout ce qui est en sauce. Voilà, c'est Noël, le coquille Saint-Jacques, les plats en sauce... Non mais c'est bon coquille Saint-Jacques ouais, Non, c est, c est, non, en fait, arrête d'abuser Le problème c'est que la façon dont c'est cuisiné, bah, c'est vite bon. très calorique bah, C'est plein de fromage bah, je... bah, En tout cas c'est surtout les aliments qui sont interdits à l'année qu'on se permet de surtout. taper euh, le 25 décembre ou le 1er janvier. Euh, donc euh, il a dit, hein, l'alcool, euh, le chocolat... Les sucreries... Euh... Tous les trucs interdits à l'année, c'est ouais. ça qui nous fait le plus mal. Après on peut très bien s'en sortir si vraiment on se limite aux, aux aliments sains, comme tu disais, le roast beef ou... Tu tête peut-être à manger sain Noël. un, un <rire> fou toi, il est fou lui Il a dit c'est une <rire> fois dans l'année, <rire> <rire> il est fou <toi, rire> Je <laisse> rien Bah <rire> oui D'ailleurs ça aussi, c'est vrai que souvent on laisse traîner, Il mange de la merde le jour même. pas enfin, de la merde, c'est des bons plats, on se régale, mais voilà, en termes d'alimentation c'est pas terrible. Et ça traîne sur plusieurs jours parce qu'il y a des restes, oh, on va pas jeter quand même, c'est pas bien ouais c'est ça les tâches le lendemain donc en vrai on a envie de tout filmer comme ça on est sûr qu'il n'y qu y ait rien pour demain on repart sur de bonnes bases mais le problème c'est que Vu qu'on cuisine pour beaucoup, il en reste toujours et, et, oui. et on en a au moins pour 5 jours en général. Donc là, ce qu'on vous conseille les gars, c'est de vraiment euh, vous faire plaisir, il oui, faut se faire plaisir. C'est une fois dans l'année les gars, même votre anniversaire, c'est la même chose, c'est une fois dans l'année. Si vous faites les choses bien euh, toute l'année, logiquement, vous pouvez faire impact. plaisir 3 fois, ça ne va pas vous tuer. Non, aucun impact. Euh, mais par contre, une fois que Noël est passé, c'est fini. Une fois que Noël est, euh, Nouvel An est passé, le lendemain, c'est fini, les gars. Bien sûr. Il reste, s'il y a des restes, essayez de prendre les choses qui sont bonnes pour vous. Ouais, mais voilà. le chocolat, tout, tout ça, c'est ce fini. fini. Hein. Parce que sinon, même à Pâques, pas qui arrive. Derrière, on se fait plaisir. Moins de rescues, elle est Il y a pas que <rire> a quoi, la galette des rois. On, on va ah, mettre oui, toutes les bon fêtes. Bon. <rire> voilà. Donc les gars, soyez raisonnables. Mais il y a trois fêtes importantes à... qui vous permettront de, de coupler un peu avec ce sport. C'est votre anniversaire, euh, Noël et Nouvel An. Soyez ouais, pas drastique. C'est peu déjà. Euh, mais en tout cas... Euh si vous faites bien à l'année, ça va pas vous détruire Faire un bordel 2 jours sur 365 jours C'est rien C'est quoi C'est que dalle En plus si vous avez été malin, vous savez qu'il y avait le repas du soir Le midi vous avez moins mangé Ça c'est ce que j'allais dire voilà. Vous savez qu'il Noël qui approche Vous pouvez par exemple supprimer votre cheat meal la semaine d'avant Pour déjà prévoir d'avance le carnage que vous allez faire <rire> Ou bon, alors... Ça parle de carnage Ah ouais non moi ça parle de cheat meal, ça parle de carnage hein. Midi, midi c'est commencé déjà, moi j'attends pas le soir Moi je vais faire une vidéo je de te <rire> filmer euh... Moi j'attends pas le soir <rire> <une> vidéo, <rire> après pareil, en termes d'organisation, vous pouvez couper par exemple votre repas du midi, tu déjeunes, tu te prends ben, ta source de protéines comme d'habitude, et après tu vas jeûner jusqu'au soir, histoire de supprimer des calories, il faut gratter, tu sais que le soir tu vas t'envoyer 3000, si tu as déjà fait tes 2000 de la journée, ça fait beaucoup, bon là c'est trop tard pour cette année, la vidéo sera un peu trop tard, la prochaine voilà, fois, appelez-nous, dites-nous, bon, euh, dites-nous <rire> si il y a des qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait, mais bon, en tout cas pour l'année prochaine, euh, vous serez prévenus, euh, euh, ne culpabilisez pas pour cette Mais année non. si vous avez fait des excès, les gars ça fait plaisir derrière vous allez être plein de calories, plein d'énergie à la salle, vous allez tout détruire congestion et violente et en 2-3 jours si vous avez fait ça tout, bien toute l'année, euh, votre physique va vite euh, être, va rattrapé. Vite être rattrapé, bien sûr. le plus important de toute façon ça va être de ne pas continuer dans cette lancée, c'est pas parce que vous avez wow. fait de la merde le soir vous dire bah foutu pour foutu je fais de la merde en marque et foutu pour foutu je continue voilà on, rentre dans, y y a un, pas de on rentre dans un on ah, qui n'est oui. pas bon les gars parce que on sait que pour certains, euh, la, la diète en musculation, plus pour nous, parce que maintenant on est expérim expérimenté, euh, c'est une frustration. Euh, et une fois qu'on replonge dans nos, dans nos défauts, dans, dans nos travers, on, on a tendance à vraiment... On à bien avoir... en ouais, fait. on ouais, s y s y s y a du mal à ressortir de là. Donc les gars, c'est tout de suite qu'il faut s'y remettre. Donc dès demain, vous vous, vous réveillez euh, tôt, vous prenez un bon petit déjeuner, vous allez à la salle je et vous dirais. faites la meilleure séance de votre vie, les gars. De toute façon, à l'instar du cheat meal, quand vous faites votre cheat du samedi, le samedi soir, tu fais ton cheat, tu te dis pas le lendemain, ah, je finis les restes du cheat bah non, même si t'as... Commence pas, commence pas Quand il reste des petits enders, de moi je le fais pas par exemple. Quand petits au matin, au, au, au Mais une race ou pas, ou pas au mange, C'est dimanche, c'est bon, y'a pas de training. <rire> c'est grave. C'est les végers en plus. Ils ont séché, ils sont, sont... sont... sont dégueulasses, <rire> il a mort <rire> Je le tape Mais il après en a plus, pour se Non pas le faire ça je mais quand il je le sais qu'il laisse rien, c'est un menteur. On a bien vu sur la vidéo cheat, un animal, ouais. Mais bref, c'est à l'instant du 1000. quand c'est passé, c'est fini, faut attendre euh, Donc là, on vous a parlé de avant, après il y a aussi, une fois que tout est passé, qu'est-ce que vous pouvez faire et ne pas faire Par exemple, une fois que ben, Noël, Nouvel An sont passés, souvent les gens ils prennent les bonnes résolutions, ils vont culpabiliser, et ils vont faire quoi et Ils vont y aller à fond, voilà. ils mangent plus rien, ils veulent voilà. rattraper les excès. ils vont faire du sport H24, et au bout de deux semaines, on ne tient plus les résolutions parce qu'on a trop donné. Donc allez-y doucement, si vous voulez reprendre le sport, c'est votre nouvelle résolution de l'année, allez-y doucement. Et si vous avez fait trop d'excès et que vous voulez re, euh, vous remettre sérieusement au sport, allez-y doucement. Et quoi qu'il arrive en musculation, allez-y doucement. Allez, y si C'est <rire> simple, c'est un sport. C'est un, un. un marathon toujours, pas un Voilà, on dira toujours dans la vidéo, c'est un marathon. Pas culpabilisé. On, on est des humains. On a tous des hauts et des bas. Hein. Tout est machine un peu. Non, on a des et des des abonnés à la salle à chaud et des Non, ils disent Où je l'ai entendu mieux quand même Ah, ça c'est quand même beau, les bâtards. 10 au merde, lui Donc voilà, bonne année 2022, on espère plein de gains, plein de muscles, plein de sous, c'est important, plein de sous. Ouais, pour vous comme pour nous, Bien sûr Donc pour nous, c'est simple, les gars plan alimentaire sur fitnessfusion.fr si vous voulez reprendre sur une bonne diète. Et bah oui, bonne année. J'espère que vous allez faire du muscle, que vous n'allez rien lâcher cette année. Et on se retrouvera peut-être au Salon du Fitness. 2022, c'est l'année des guerriers. C'est leur année, ça. Normalement, c'est cette année. On tout. Là, on donne tout. Vous l'avez vu le matos et tout. C'est cette année. Salon du Fitness, on se met tout nu sur le stand QNT. Tout sa poil et on sait tout sortir. Je vais finir par cette C'était exfusion de la On était en présence de Pimousse et DJO Force. C'est les résolutions, les exilis fêtes, et Noël Abonnez-vous.